En ce qui concerne les origines et sa carrière, on va dire qu'il est d'origine modeste. Son père, d'origine italienne, était commerçant à Cahors, petit commerçant, et il dirigeait le bazar génois qui est sur la place du marché à Cahors. Sa carrière a été rapide après des études de droit Gambetta euh, s'est fait avocat et il a plaidé dans des procès retentissants, notamment euh, fin 1868 dans le procès Baudin, qui était un procès intenté par euh, le gouvernement impérial euh, à plusieurs journalistes parce qu'ils avaient lancé une souscription en l'honneur d'un monument pour euh, Baudin, député de la Seconde République, euh, mort sur euh, les barricades. Ça a lancé la carrière de Gambetta, qui s'est retrouvé très vite ensuite député. Il avait euh, déjà euh, agi en politique, mais là, il s'est fait élire. Et euh, il a pris la tête euh, du mouvement républicain euh, en, le 4 septembre 1870, deux jours après la défaite des troupes françaises à Sedan, et il a fait proclamer la République euh, à l'hôtel de ville. Il est devenu ministre de l'intérieur euh, du gouvernement républicain, et il, est, euh, il a été l'inspirateur et l'âme de euh, la défense nationale. Après euh, l'armistice de 1871, euh, il mène... Euh, une action en faveur de la République en tant que député, puisqu'il s'est fait réélire. Et notamment, il veut élargir la République à ce qu'il appelle les couches sociales nouvelles, c'est-à-dire les artisans, les petits fonctionnaires, les employés, les médecins, les instituteurs, etc. Et il devient des leaders incontestés du mouvement républicain. Surtout euh, en euh, début 1877, quand euh, MacMahon, président de la République, tente un coup d'État légal pour écarter les républicains qui sont devenus majoritaires dans le pays euh, de euh, des fonctions les plus hautes, et euh, Gambetta mène euh, la révolte pacifique, légale de l'ensemble des députés républicains, qu'on a appelé les 377, euh, contre, euh, contre Mac Mahon. Euh, il finit par l'emporter en disant que Mac doit se soumettre ou se démettre. MacMahon commence par se soumettre et se démet. Mais euh, les républicains qui admirent beaucoup Cambetta et qui sont heureux de l'avoir eu comme leader euh, pendant euh, la lutte contre Mac n'en veulent pas vraiment euh, comme euh, chef, euh, notamment le nouveau président de la République, Jules Grévy, et euh, il est relégué à la commission du budget et euh, il n'obtient le poste de président du Conseil que très tard, en 1881. Euh, Jules Grévy a tout fait pour euh, le mettre à l'écart et l'user dans, dans un rôle secondaire. Mais quand il devient euh, président du Conseil en euh, 1881, en novembre 1881, il, est, il veut à tout prix euh, avoir un scrutin euh, de liste pour l'élection des députés. Et ceux-ci, notamment les sénateurs également, refusent euh, et euh, Gambetta est renversé trois mois après, en février 1882. À la fin de 1882, euh, il meurt d'une péritonite à 44 ans. Et cet homme, qui a été le meilleur défenseur de la République, n'a sans doute pas pu donner toute euh, sa mesure politique. La vision de Gambetta, bon, pendant la guerre de 1870, c'est un ardent patriote, c'est un défenseur de la patrie. Il veut à tout prix euh, continuer euh, le euh, combat. Euh, parce qu'il estime que la France ne peut pas être vaincue et donc euh, il est l'âme de la résistance, euh, aussi bien à, à Tours, d'où euh, euh, il dirige les ministères de l'Intérieur et de la guerre, qu'ensuite euh, à Bordeaux. Euh, C'est un patriote convaincu et il est persuadé euh, qu'on peut battre les Allemands. Alors, au début, il est très suivi. Ensuite, il devient minoritaire sur ce thème. Et quand il se retrouve vraiment minoritaire, avec la majorité du gouvernement contre lui, euh, il finit euh, par euh, démissionner. Euh, pendant la Commune, il n'est pas en France. Il est parti se reposer parce qu'il a été épuisé par euh, son rôle de ministre de septembre 70 à euh, janvier 71 et euh, il part euh, en Espagne à Saint-Sébastien, le gouvernement étant euh, avec le Parlement à Bordeaux. Euh, et donc, il ne participe en rien aux événements de la commune. Il essaye, il songe à un moment à être médiateur, mais il se rencontre et ses amis lui disent qu'il euh, ne pourra rien faire et qu'il usera son crédit. En pure perte, il déplore les événements, il en comprend les causes. Il voit bien que les Parisiens veulent continuer la guerre. Il voit bien que les Parisiens sont exacerbés, ont été exacerbés par le, le, exaspérés par le siège. Euh, et que quand Thiers veut leur enlever les canons, euh, ils se révoltent, ils se rebellent car euh, ils veulent, ils veulent continuer, euh, continuer la guerre. Donc, euh, il déplore tous les excès, aussi bien du côté des communards euh, que du côté des armées euh, versaillaises de Thiers, le gouvernement étant revenu à Versailles, et Thiers et ses armées, dirigées par MacMahon, vont massacrer plus de 20 000 communards. Euh, Gambetta n'aura de cesse de demander, euh, surtout à partir de 1879-1880 euh, l'amnistie pour tous les communards, et il finit par l'obtenir. Son rôle en tant qu'homme politique pour la défense de euh, la République, ça a été celui qui a élargi l'assise de la République, Thiers était devenu républicain et non plus orléaniste, parce que Thiers disait euh, « la République sera conservatrice ou ne sera pas ». Et Gambetta ne veut pas d'une République conservatrice. Il est démocrate, il veut d'une République avec une assise populaire euh, large, et c'est pour ça qu'en 1872, il le demande, il fait appel aux euh, couches euh, sociales nouvelles, dont j'ai parlé à l'instant. Et après, il mène la lutte contre la, pour la République face aux monarchistes qui sont... Euh, au départ majoritaire dans l'Assemblée nationale, qu'il soit orléaniste, légitimiste, à côté des bonapartistes qui veulent également mettre à bas la République. Et il devient le meilleur défenseur de la République face à ces monarchistes, et d'autre part ensuite face à MacMahon, qui estime que le gouvernement doit être à sa main et non pas à celle de la Chambre, alors que les républicains sont devenus majoritaires aux élections de 1876. L'héritage de Gambetta qui peut inspirer la classe politique française, c'est 1. l'amour de la patrie, 2. la république avec la démocratie et naturellement le suffrage, le suffrage universel, et 3 une République qui prenne en compte euh, l'intérêt euh, des, euh, euh, des plus modestes et qui ne soit pas aux mains de quelques euh, oligarques, si l'on peut dire. Donc, euh, une vision très large de la République et du suffrage universel, certes masculin euh, à l'époque, on est au 19e siècle, euh, mais en même temps, d'ailleurs, Gambetta euh, demande que pour les femmes, l'éducation soit la même que pour les hommes et les garçons. Et donc, il y a là une volonté, au moins dans l'instruction, d'égalité qui devrait mener à quelque chose de plus large. Quatre, c'est un laïc convaincu. Et il a fait des discours pour dire le cléricalisme, voilà l'ennemi, parce que s'il respecte la religion catholique et les autres religions, protestantes ou juives, il ne veut pas que les églises se mêlent de politique. La religion est une affaire personnelle. La... Chacun suit sa foi ou aucune foi selon sa conscience. Mais le pouvoir ne doit pas revenir en aucun cas aux églises. Le pouvoir appartient au peuple et à ses représentants. Alors, ce pouvoir qui appartient aux représentants du peuple, il ne veut pas qu'il soit absolu et il souhaite un régime républicain équilibré avec un exécutif fort, mais là, il ne va pas y parvenir, ne serait-ce que parce que le président de la République, Jules Grévy, euh, veut garder un certain pouvoir et ne confie pas le pouvoir exécutif euh, au chef de la majorité, qui était dans Beta, mais à différents euh, hommes politiques qu'il avait davantage à sa main. Donc l'héritage de Gambetta aujourd'hui, c'est l'amour de la patrie, une république euh, ouverte à tous, la euh, laïcité et un gouvernement exécutif fort. Ça fait déjà pas mal de choses pour quelqu'un qui. Euh, a vécu entre 1838 et euh, les derniers, le dernier jour de 1882, il est mort à 44 ans, et euh, cet héritage reste complètement valable, entièrement valable aujourd'hui.